C'est une terre de souffrance, une terre de dignité. C'est une terre à partir de laquelle partira, je pense, un certain nombre de combats pour le peuple noir de sa globalité. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aussi. Nous avons besoin de communier avec les nôtres. Nous sommes là aussi pour parler d'un certain nombre de, de sujets qui fâchent, mais qui vont, je pense, euh, avoir une résonance dans le monde noir de manière générale. Tu n'as pas été gêné pour voyager, non Ça a été Le voyage n'a pas été simple, on a eu quelques. Chaque démarche noble, il faut toujours qu'il y ait des épreuves initiatiques et donc il y a eu quelques petites déstabilisations, mais on est arrivé sur place. On est là pour communier avec les nôtres, on est là pour parler comme je dis de certains sujets qui fâchent et les choses qui doivent se faire se feront. Voilà. Merci Kevin. à plus tard. Merci, beaucoup. Merci, merci beaucoup. Donc bon. bon. bon. bon. Voilà, il est déjà fatigué, donc on ne va, va pas. En tout cas, les jeunes gars sont bien présents au pays Guadeloupe et nous allons espérer que les messages soient bien passés, donc ce qu'ils soient de aussi, d'autre côté, alors les moules qui ont rejoint Merci infiniment. Voilà, Beaucoup d'émotions, beaucoup d'honneur, beaucoup de joie et euh, le sens aussi des responsabilités parce que comme vous vous en doutez, nous ne sommes pas venus ici pour les vacances, nous sommes venus ici pour communier avec notre peuple et nous sommes venus aussi pour parler d'un certain nombre de sujets qui fâchent, qui ne fâcheront pas notre peuple mais qui fâcheront ceux qui marchent sur le dos de notre peuple. Quels sont-ils Nous en parlerons lors du séjour, mais je pense que quiconque doté de raison sait exactement de quoi je parle. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, nous luttons contre le néocolonialisme qui touche notre peuple partout où il est installé. Et euh, il n'y a pas besoin de faire matsup ou matspe pour savoir qu'en Guadeloupe aussi notre peuple malheureusement subit les affres du colonialisme d'une façon ou d'une autre. Quand nous sommes au XXIe siècle et qu'on apprend que la chlordécone par exemple est usitée alors qu'elle est interdite en métropole et dans bon nombre d'autres endroits, il est de notre ressort et de notre devoir de parler de cela parce que tout est lié. On parle de l'ultralibéralisme dérégulé, on parle du, de l'ultracapitalisme dérégulé qui asphyxie les uns et qui donne de l'oxygène aux autres. Et nous, nous voulons un monde d'égalité, un monde de justice sociale, un monde dans lequel les noirs et les autres peuples du monde, blancs, jaunes, violets, violet, que soit leur couleur, pourront marcher en égalité. Mais tant qu'il y en aura certains qui marcheront sur les dos d'autres, le monde ne pourra pas tourner en rond et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Voilà. voilà, donc... Euh... Eh Bravo euh... Le... Le... Le... Camille de... Merci Camille Merci petit frère, trop content de te voir Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Merci. Pour... Merci. Merci. Voilà. C est... C est... <rire> il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis Merci Il n'y a pas de, de souci. Attends, je fais juste avec, avec... avec les soeurs. Je vais merci vous. Au revoir. C'est bon. Merci Merci, Merci. merci. merci. merci. J'espère pouvoir Je suis ouais. très heureux de moi les oui. merci. et de très vite. Au revoir. Excusez-moi Excellent Alors qu'est-ce que euh, ça représente pour vous ce là là, vous alors des moi des par sévères. contre, c'est. -ce euh, oh là là, J'en ai, ai tellement des frissons dans mon, tout le corps qui passe parce que c'est un, un phénomène de, de, de, de société et de la cause noire et se bat pour des, des sujets qui. Euh, des vrais sujets et qui fâchent forcément. Et, et moi pour mes enfants, euh, ils savent qui il est, ils savent ce qu'il représente et ils savent que. Euh, on a du soutien derrière pour la cause noire, pour euh, voilà, tout ce qu'on arrête de nous piller et, euh, et qu'on arrête euh, voilà, de, de, de, de profiter de nous. Euh, parce que toutes les richesses sont en Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que c'est le contraire et qu'on lâche, on lâche sans jamais qu'on qu nous donne. Quoi. Et euh, Il est temps de reprendre tout ce qu'on a et, et d'arrêter de, de donner. Voilà. Merci. Merci en tout cas. Euh, pour moi, c'est un jour extraordinaire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Il faut attendre les conférences, ça va être encore <rire> de notre peuple, bien dit de notre peuple. On a tous des particularismes. La Caraïbe est, est un particularisme précis qu'il ne faut pas nier. L'Afrique aussi, il y a des réalités particulières, mais nous sommes tous issus de la même famille. Et nous avons une histoire qui est grande, faite de douleur, faite aussi de dignité, faite de souffrance, mais faite aussi d'élévation. Et le XXIe siècle doit sonner comme étant le siècle de notre résurrection. Résurrection morale, résurrection mentale, Résurrection politique, une démarche d'autodétermination sociale, culturelle, spirituelle et autres. Et nous allons aller dans cette démarche-là, que j'aime bien. Merci, mon frère. C'était le premier mot. Je tu sais que tu es fatigué. On aura encore l'occasion a... de discuter. Il n'y a pas de souci. On est en ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. On faut <rires> retourner. Non, non, regarde. Ça Ouais, en blanc. Je suis Tu m'as pris Tu j'ai pris. Super, vas-y. Tu mets au milieu. Je te prends moi. merci. Oui, <rires> Merci, Encore une petite après. On pourra effectivement s'entretenir avec Seba. Ouais. très brièvement. Bon. Bon. Alors Kémy pour Canal 10 Télévisions, quel est l'objet de votre visite ici en Guadeloupe Le même que partout où nous allons dans le monde noir, c'est-à-dire parler à notre peuple, communier avec notre peuple, et parler de tout ce qui a trait à, au processus de souveraineté. C'est le seul processus qui vaille. Tous les peuples qui veulent se faire respecter dans le monde sont dans une logique d'autodétermination. Et donc c'est ce processus dans lequel nous sommes installés depuis un certain nombre de temps. Nous menons un combat sur le terrain, au péril de nos vies et au péril de nos libertés sur le continent africain et partout ailleurs. Nous étions en Haïti l'année dernière et euh, notre devoir est d'être aujourd'hui en Guadeloupe aussi. Et nous allons tenir le même discours, parler des mêmes problématiques de justice sociale, parler des inégalités qui existent ici. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont sans stigmatiser qui que ce soit, il y a des minorités qui ont tout et la majorité qui n'a rien. Et c'est une problématique qui est réelle partout, qui est présente pour les noirs, pour les blancs, pour les violets, pour les jaunes, partout dans le monde. Mais il se trouve que bien souvent, lorsque l'on parle de justice sociale, notre peuple, c'est le peuple qui a le moins, et d'autres ont tout. Et donc il est nécessaire de parler de cela en toute paix, en toute quiétude, en toute intelligence, dans en toute vérité. Comme on l'a dit, on n'est pas là pour euh, être dans la langue de bois, nous ne sommes pas là pour caresser quiconque, dans le sens du poil. Nous sommes là pour parler pour notre peuple, pour parler de la dignité qu'a notre peuple. La Guadeloupe est le phare et les Caraïbes sont le phare pour nous de la résistance de notre peuple au XXIe siècle. Parce que c'est le peuple, la partie de notre peuple qui a été le plus confrontée de la manière la plus violente, de la manière la plus dramatique, de la manière la plus inhumaine, au capitalisme le plus dérégulé. Et nous disons que la révolution de notre peuple prendra une autre ampleur à partir du moment où le feu prendra ici. Quand je dis le feu, ce n'est pas le feu au sens forcément matériel, mais c'est le feu des consciences. Et nous allons contribuer d'une façon ou d'une autre, avec nos frères et tous les résistants qui sont très nombreux ici, et les sœurs qui sont très nombreuses ici, à faire ce travail de terrain. Et je vous le dis, ce n'est qu'un début, C'est certainement pas simplement une étape, c'est une longue histoire qui est en train de se dérouler ici, tout simplement. Merci. Voilà. Merci. Merci.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 donc nous sommes toujours en direct de l'aéroport Paul Caraïbe où le panafricaniste Kémy Seba vient d'atterrir. Il est venu pour une série de conférences, débats sur effectivement des thématiques de société qui touchent le continent africain mais qui touchent aussi les Antilles. à savoir effectivement ce capitalisme dérégulé qui sévit et qui est une de ses cibles prioritaires. Donc beaucoup de personnes étaient présentes pour l'arrivée de... Je suis panafricaniste. Très heureux d'être ici visiblement.